J'habite l'une des 54 communes du Havre-Seine-Métropole. Je m'inscris en cliquant sur l'onglet « Au nouveau dispositif risque majeur » sur lehavre seine métropolefr ou auprès de ma mairie de résidence. Dès qu'une alerte est lancée, je reçois un SMS ou un message vocal ou un mail avec les informations et les consignes ou recommandations éventuelles. Quel type de risque Naturel technologique, sanitaire, hôte. Qui donne l'alerte Envoyée par l'autorité compétente. Généralement, plusieurs messages successifs. Alerte avec consigne, Évolution de la situation et nouvelles consignes éventuelles, fin de l'alerte. Avec le Havre-Seine-Métropole, je prends ma sécurité en main.